Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va super, alors aujourd'hui on se retrouve avec euh, Léa qui va me lire vos euh, tu préfères que j'ai sélectionné, que je lui ai passé pour qu'elle me le dise, et c'est parti. Alors petit 1, tu préfères le téléphone ou le PC mmh -hmm. euh, Les deux sont utiles, c'est horrible comme choix, c'est sûr. Parce que le PC, je peux faire pas mal de choses, le téléphone aussi, mais après le téléphone, c'est utile parce que t'as les appels, t'as les SMS, tu peux prendre contact avec les gens. Ouais. Je pense qu'après l'ordi, c'est plus pour jouer, faire des recherches, Comme ça. Vrai. Alors je pense que je vais plutôt aller sur le téléphone. Ok, ça je décide. Non. Petit 2, tu préfères être dans ton lit ou être dans ton canapé Oh, dans mon lit quand je dors <rire> tout le monde est bien dans son lit exactement petit 3 tu préfères le cinéma ou le bowling oh, deux, deux attractions deux, deux, deux activités euh, plutôt pas mal ça euh, bien rigoler un bon coup on va dire le bowling mais le cinéma est bien aussi hein, j'aime Je... bien les deux mais bon. Petit 4, tu, peux... tu préfères live ou vidéo Live ou vidéo euh... C'est compliqué parce que c'est deux modes différents, t'as les vidéos où tu fais le montage et tout et que, et que tu de couture, alors t'es live c'est t'as un moment euh... Il y a un moment où t'as une personne qui passe devant, ou autre, où qui des bruits, etc. Tu peux pas couper ce moment-là. et que des fois, c'est bien d'être en live, parce qu'en en fait, tu peux euh, parler, parler avec tes abonnés, etc. Passer des moments avec eux. Et euh, bah, les vidéos, de base, tu passes déjà un bon moment avec la personne qui est avec toi, si t'es avec des gens. Mais après, si t'es tout seul, euh, c'est moins fun les vidéos tout seul qu'à plusieurs. J'ai pas de préférence pour les deux. Est-ce que j'utilise un joker ou j'aime les deux Après, euh, on va partir un peu sur les lives. Hein. Parce en ce moment, j'en fais beaucoup. Moins de vidéos, mais beaucoup de lives. Mais sinon, j'aime bien les vidéos. Surtout avec les gens que je fais. Alors, euh... on va partir sur les lives. <rire> Parce que j'en fais beaucoup. Tu préfères euh, le papier ou le carton Les deux coupes. On dirait le papier pour écrire dessus. deux coups Mon petit 6, tu préfères courir ou sauter Courir Mais en même temps on est pas un kangourou hein <rire> Petit 7, tu préfères te nourrir que de bonbons ou te nourrir que de frites Oh wow. Maito <rire> Maito <rire> euh, bah, On va dire frites parce que les bonbons quand t'en manges mange trop t'as mal au ventre après C'est mmh. vrai que frites, petits fruits t'as jamais mal pas dire stop avec des crypto c'est ça euh petit huit, tu préfères soprano ou matokora oh, les deux sont énormes maintenant euh... ça va être dur très très dur qui est le meilleur coach de The <rire> ah bah ben là-dedans le soprano mais euh Attends, pas tenu, mais on peut pas un mais matokora il était coach à un moment donné, oui, ah mais oui. pour les kids. Ah oui. Ah bah ben ouais. Azul, ça a été Soprano et Kids, ça a été euh, Mpokora. Mais j'y vais aller sur euh, Mpokora pour sa beauté. Voilà, donc là, tu Soprano et Mpokora en face de toi. Oui. Il te dit, je te veux dans mon équipe. Et toi, tu vas chez Mpokora. <rire> Pourquoi Parce qu'il est beau. C'est bien. Petit neuf, Tu préfères TikTok ou YouTube alors j'ai jamais utilisé TikTok qui était euh, Musicali avant euh, Alors je vais préféré Youtube Logique Petit 10, tu préfères Twitter ou Instagram hmm. Hmm. Ah, Il y réseaux que j'utilise, mais j'utilise un peu plus Instagram que Twitter Parce qu'il y a un petit peu plus de monde sur Instagram qui me suit que sur Twitter Mais en préférence on va dire Instagram Ok Petit 11, tu préfères les Iphones ou les Samsung Samsung Autant traduire par tu préfères avoir de la batterie ou tu préfères ne pas en avoir C'est exactement ça, <rire> moi je préfère en avoir Doge Petit 12, Samsung ou Ipad, Ipad Eh ben Samsung Ipad. non Ipad, Ipad, Ipad, Ipad, Ipad, Ipad. tu <rire> j'ai même pas entendu Ipad Ipad Ça pas un peu dur. Je sais même pas quoi ça sert C'est dans les, les genres de tablettes, les grandes tablettes, enfin c'est le truc Oh, Ça nique la vue des enfants, c'est pas bien Tu préfères en petit 13 Oh petit je porte malheur Tu préfères luxe ou Windows Lux, c'est quoi une... C'est un... comme Windows, mais... Luxilux <rire> C'est une autre version, euh, j'ai jamais essayé, mais voilà. Il va rester sur Windows. C'est rapide. Ils sont avec c'est Dalton. Tu préfères en petit 14 Google ou Siri euh, Ben moi étant dans les Samsung on va rester chez Google hein. Ah si il est bien Siri quand même On ben, te si. tient quand mis, quand tu veux si. oui. ben, c'est comme Google Quand tu dis OK Google Non dis pas ça Non dis pas ça avec mon truc Si ça s'est ouais. si déclenché est... n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Petit 15, tu préfères les SMS ou les MMS Les MMS. <S connection. rire> euh bah euh ben les SMS. Les SMS. Oh. Petit 16, tu préfères les radis ou les cornichons bah euh ben, cornichons. Les cornichons dans les burgers. <rire> On vous aime. Petit 17, tu préfères maillot ou ketchup Ketchup. Pourquoi choisir les deux Mettez un mélange des deux dans les burgers, c'est possible Oh petite 18 Tu préfères ne pas savoir lire ou être muet Ah bah alors euh... Tu préfères me ressembler ou pas <rire> <rire> Euh. Enfin, j'étais muet, des fois ça être phototique de être muet, mais tu on... se si parler. il était dans le caca quoi, alors tu sais pas lire, enfin tu sais pas lire ça peut être aussi un handicap de ne pas savoir lire. Mmh. on fait. Mais... Enfin, le problème c'est tu sais pas lire après tu sais pas ce que t'achètes ou ce que tu... ce que tu veux prendre imagine t'as une liste de courses tu sais pas lire tu fais comment pour faire les courses tu fais comme les aveugles <rire> Tu es un truc vocal il te dit ce que c'est ouais. ouais ouais vu qu'on est dans la génération de téléphone, vocaux, machin et tout, alors on va dire ça savoir arrière. Mmh. Oh Petit 19, tu préfères être sourd ou aveugle Alors après le nuit, on passe sourd ou aveugle. Alors quand t'es sourd, bah, tu vois et quand t'es aveugle tu entends. <rire> euh... Alors en fait, <rire> alors, <rire> je préfère être sourd. Comme ça, j'entends pas les bêtises des gens. Quand t'es <rire> fou tu te <rire> fais renverser <rire> par un camion parce que même si tu l'as vu, tu l'as pas entendu. Quand t'es aveugle, tu tombes dans les bouches d'égout. D'égout, d'égout. Ouais, d'accord. Tu tombes dans les bouches goûts parce que tu les as pas vues. Et tu restes planté en dessous pendant 30 ans. <rire> bah, de base, les, pla <rire> les, pla les, pla les plaques d'égout, elles sont fermées. Il y en a parfois, elles sont ouvertes. <rire> et ben, faut les fermer. Tu sais, t'as toujours un aveugle qui tombe dedans. On connaît tous un aveugle qui Et pourtant, tombé il a sa canne. S'il sent un creux au bout de sa canne, il se dit. Oui, mais il y a le donc il va pas pensé <rire> Je sais pas comment <rire> ça se passe, mais voilà. Je suis sûre que vous aussi, chez vous, vous connaissez un aveugle qui est déjà tombé dans un pêche comme ça. Dites-le dans les commentaires. Euh. Ketchup, maillot, tout ça, tout ça, j'en ai été mais... Avec ah, oh, la bouffe. Tu préfères, en petit vin, être seul au milieu de l'océan ou être seul au milieu du désert Bon, moi, je veux faire un petit vin, mais bon, euh, je... <rire> je préfère être, <rire> être seule. Euh, tu m'as dit océan ou désert Tu préfères faire Titanic ou dans le désert <rire> bah Le désert, c'est solo, tu vas fondre, alors que dans, dans l'eau, bah, tu vas juste peut-être te noyer un peu, mais... On va rester dans l'océan. du <rire> moins, c'est la fois tu Ouais, mais l'eau est salée. C'est un détail. Allez, petit 21. Tu préfères le riz ou les pâtes Euh, pâtes. Attention à ce que tu dis, les <rire> japonais vont être vexés. Attention. Après le riz, tu peux bien rigoler avec. Oh, tu peux rigoler. <rire> N'hésitez pas à rire. Petit 22. Tu préfères l'horreur ou le paranormal mmh, L'horreur c'est flippant! <rire> c'est pratiquement pareil, hein! Que le paranormal, mmh. t'auras peut-être un fantôme qui va t'arriver devant les yeux! Mais ou... le paranormal, genre, il peut y avoir une licorne! <rire> c'est du paranormal et ça fait pas peur! Non, c'est pas du paranormal! Euh... Petit 23, et ça va être le dernier, que tu préfères? Ça marche! <rire> tu préfères avoir la diarrhée ou être constipé? Tiens, à gars, ça, ça l'autre vidéo. Donc, euh, je préférerais avoir la diarrhée parce que être constipé alors que tu veux faire et que ça sort pas. Compliqué alors que avoir la diarrhée ça sort tout seul. c'est plus rapide. Ça t'évite de devenir rouge comme une tomate. Mais après il faut pas l'avoir toute la journée parce que sinon tu es bloqué. Okay. Si t'as un rendez-vous, tu vas dans le baba, alors mieux être constipé quand t'es un rendez-vous. <rire> ah, tu vas bien dans le baba, oui, en effet. <rire> Mais sinon, on va rester dans... On va dire dans une petite diarrhée, hein, de lumière de... de... La petite diarrhée. <rire> si vous aussi, vous êtes adepte de la petite diarrhée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. <rire> voilà, j'espère que ça vous aura plu, toi aussi Léa. J'espère ouais. que les réponses t'ont fait un peu mieux. Ou... Ah oui, j'adore. Alors, n'hésitez oui, euh, pas à proposer des tips préfères dans les commentaires pour que je puisse faire d'autres tips préfères. C'est quand même plutôt sympathique de répondre à vos tips préfères. Des fois, c'est un peu dur de répondre parce que tu as deux choix là, super bien et tu en mode, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre l'un ou l'autre. Alors, tu es obligé de faire un genre de plouf plouf dans ta tête en mode, bon, on va prendre lui, pire, euh, voilà. Il y a Peut-être qu'ils seront d'accord avec moi et d'autres qui auraient pris votre choix. Mais je peux pas me diviser en deux et utiliser les deux choix. Je pense que prochain tu préfères s'il y a des choix, s'il plein de choix compliqués comme ça, prendre des jokers, hein, ça ira plus vite. Après, mmh. on verra au rouge. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à, à la, la prochaine, prochaine.